Viens là on saute sur le sur le top. Viens saute, saute, saute, saute, Là sur le top, on, là on saute sur la gueule direct. Oh, là, Avec les invités qu'on aime bien, on les laisse choisir le plat qu'ils veulent, tu vois. Et du coup bah, il, te, il te fait le plat aiment. Ok ok. Est-ce qu'il est, qu est pas Shut the fuck up man, fuck you man, fuck fuck you bastard, fuck you man You just piece of shit man, ok ok, let's play F6. Let's play Euh uh, ta gueule. <laughs> Traqués, traqués. Assez... À... <rire> Attention, tombe non, pas. Là. Téléphone. Viens, on lui saute, on lui saute dessus. Shut the fuck up. An an Andrea, little bitch. You're the puta. Andrea. Where are you Here we come Shall we come <rire> Mais attends, mais... Il shield toi, putain. Mais... Oh, je suis oh, mort. Il y a un mec. T'as pris un pruneau. J'arrive. Il arrive vers toi, il est où Même. J'en sais rien, j'en sais rien. Il en faudra plus que ça. Je ne serai pas mourir. Merci. Fais chier. <rire> <rire> <rire> au moins, on, on va au, au Goulog ensemble. Alors, là, ils nous entendent les adversaires quand on parle dans ouais, ce Oh, ouais, Et là, il faut juste qu'on se rapproche. Vas-y, rapproche là. Hello guys, Hello Allo, allo. Don't kill, don't kill, don't kill. Don't kill, don't kill. Don't kill! Don't friendly! Mec, ils répondent pas, ça pue. Eh hey, fuck you, son of a bitch, gonna die! Oh fuck it Sur moi! Crac! Tu vois, je suis la... sûr que tu lui en as tiré plein dessus, c'était le bloom ça ou je sais pas quoi. Oh, non, non, non, non, j'ai mis je finito, là, finito. Là, ça va pas être évident, hein, mec. Mais euh, on peut peut-être le faire. C'est ça, c'est Maxi Mais Meurs pas, je t'en suis. Mais pourquoi je mourrais, Loc Parce que j'ai un HP, ouais, je vais mourir. Dire, hein. Oh putain, un joueur, et moi C'est même pas un joueur, il m'a... Waouh, c'est pas un joueur Il déconne zéro les bots, c'est quoi ce délire mais Je te l'ai dit hein Non mais il court et tout je... Mais le, le, le bot il m'a buté Je vais ramper sur la droite Du bâtiment, va à droite, va à droite Surtout passe pas, peur, pas peur, par là, là J'ai peur j'ai peur Sprint, si tu sprint c'est bon Il y a des bots qui me parlent bon. <rire> ouais. en, en même temps plus. tu fais zéro effort fort mort contre un bot Putain Mais frérot ils sont trop forts Ça c'est un vrai joueur Oh merde T'as pas rechargé, t'as pas rechargé mon ref Nice Nice. C'est ça, l'empire c'est ça. <rire> la cours vite à l'intérieur du bâtiment par la gauche. Je fous de ma gueule. Non, je te jure, il faut vite que tu y ailles parce qu'en fait là ils vont tomber en boucle les bottes et tu vas mourir. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi. La gauche, nickel. Et là, désamorce ça, nickel. Prends ton arme que je t'ai dit, tu sais avec la, le bon atout, frérot. Vite, vite, vite, tu circules. Il y a de l'argent. Non, non, non, on va à l'intérieur. Il y a une caisse, il y a des caisses qui sont dorées, genre grisées. Tu dois vite les trouver. Regarde, il y a une quicheta là, tu peux me réanimer. C'est où la Kishta Nickel, eh, c'est bon, bien, jouer, jeu, bien, où, jeu, bien je joué mon ouais. ref Là tu sors, là il sort. Sort. sors il J'arrive, j'arrive Go, go, go Tu <rire> stresses de fou Eh hey, mec on est d'accord, il mais... y a deux joueurs Hein ah, Oui, oui, bien voilà, il y, y, y a deux joueurs, il y a deux joueurs, il y, y a deux joueurs Information confirmée Tu stresses trop Eh vas-y Vas-y, va chercher ton stuff Attends, attends, attends. Va retirer oh. le mec là. Ah c'est oh, moi d'aller le faire. J'y vais. J'y vais, j'y vais. Je vais, vais. Oh, vais oh. pas retirer. Mais mec je vais pas me faire retirer. Je t'ai craqué sur le toit frérot. Je t'ai sauvé. Il est craque, il est craqué Loc. On les a défoncés et ça tu vois c'est un hélicoptère de bottes qui revient encore Ils reviennent à l'infini les hélicoptères La seule manière d'être tranquille C'est que tu leur accroches des grosses nez de sa mère Et tu fous à la calache dedans J'ai une clé du site noir Comment J'ai la clé du site noir Alors ça ça sert pas à grand chose c'est un peu de la merde Mais attends t'as encore le truc au bide là Premier jour ouais, et tout, mais là ça, ça commence à aller Mais genre, mec, genre dis-toi que Là je bouffe que de la soupe, si je, je bouffe un vrai plat Ou un truc comme ça, c'est comme si j'avais Mangé 15 repas de Noël, le bide il va péter ah ouais, ouais genre vraiment Tu sais que j'ai une montagne de carton à la maison tellement <rire> Oh le fils de pute. Il tombe sur le toit Je lui fous de nade Ça va l'aider à se déplacer je Recule un peu, il y a une frappe de mortier Tu te fais paniquer Bien joué, ça va pire. Super bien joué. Ces fils d'up ils sont encore dans la maison Ouais, seulement, ouais. Par contre, je te le dis, on est dans des lobbies. J'ai fait que de la duo toute la matinée. On est dans des lobbies, ça saigne le tryhard. Ce game, on va la faire avec la Kalash normale. Ça vient, on se déplace. Dans tous les cas ouais, il faut pas trop faut pas stresser les snipers parce qu'ils peuvent faire one shot Tiens regarde Regarde là je, un, là je viens de prendre un headshot gros Mais attends il est sur la tour mec il est sur la tour Ouais je sais, je sais mec qu'est-ce que tu comprends Après euh, là avec ma calage tu, tu, tu, tu le rafales là hein. Ça va trembler un peu mais euh... je toucher, hein. Par contre je pense qu'il va manquer de balles avant de euh, que ce soit tu vois. T'inquiète Lock, va dans ma smoke, va dans ma smoke. Non. Recule, recule, recule. Ah d'avancer. Vas-y, allonge-toi frérot. Je te couvre. Lol. Il se passe quoi là frère Saute, saute, saute, saute, je sais pas ce qui se passe. Y'a ouais, un mec derrière là, je sais pas où. Courez avec moi, courre avec moi, cours avec moi Loc Direction ouest J'ai mis les smokes pour qu'on s'en sorte. On, on peut si tu veux, mais il a la hauteur sur nous. Il vient de remettre ah, le shot non, non, au. Moi, là, là, là, euh, moi il me full focus ouais. frérot. Donc euh, tant mieux. Ah. Un tombé. Je sais pas où est sa cousine. Hein. Au dessus de toi ça se pose. Ça se pose en parachute. Deux mecs, deux mecs. Ah. C'est son pote. Quoi hein. ah. XXX x, x, Troll Art xxx C'est quoi c'est maintenant la barderie Jamais j'en ai aucune idée, première fois que je réanime sous bardé Ah bah j'aurais pas dû parler T'as vu qu'on a parlé et qu'elle s'est arrêtée Tombe Tombe sur tes classes Genre je pense qu'elles sont par là Un et truc comme ça mec, exactement là où ton pin hein. Ouais ça paraît logique Sur toi là Ici là Vas-y Dès qu'on le revoit on le détruit gros Pas moyen d'avancer par un toit Il a il a crac Ah ouais il vie Y'a un en bon combat non Ouais Yo <rire> Ah, ouais, il m'a explosé le front, frérot. Hein. Donc, ici, moi, moi j'ai une mine là, je la mets en bas. Vas-y, vas-y, vas-y, moi, mais là, euh, là c'est le plein, vrai, frérot. Hein. Regarde, regarde la zone, elle s'est refermée sur nous. Regarde ça, putain, regarde ça. <rire> oh la la la la. C'est de la bombe atomique. Mais oh <rire> <rire> bah, attends, hey, qu'est-ce qu'il faut pour camper <rire> Il faut, faut des plaques, frérot. <rire> ah, c'est parfait ça. On est trop trop bien dans la zone. Mec, imagine, regarde, rôle qui clear en bas. Imagine ah, un mec attends, qui rentre. Attends, attends, attends ça conteste là hein. Et derrière ce battre. Okay. Et derrière deux battes. Bat. Ils sont quatre du coup là-dedans. shut the fuck up Ça parle Non, non, c'est... Oh, ma mine, ma mine, ma mine On voit ton gros laser là. Attends, mais c'est pas juste à exploser avec le temps. Là, je te propose, on saute dans le camion, tu montes à l'arrière, on fait une route à camion. Allonge-toi, frère. Descends, descends ici, descends oui. ici Viens, des on prend ici, ce hein. bâtiment Il y avait des gens ici C'est bon, c'est à nous maintenant, c'est à nous, c'est à nous Referme tout, referme tout, c'est à nous Attends, mais on a pris un bâtiment de frérot, là, frérot Ouais, ils ont un bel immeuble à côté, mais un jour, un jour, Locke. Il reste quatre équipes, je douce Fock J'ai peur, j'ai peur J'ai peur J'ai des lacrymos, moi, moi, je joue lacrymo Le mec, tu le chopes et tu lui mets lacrymo dans la bouche, mec, tu lui vides Ah ouais, t'inquiète pas, il y a un gars, il campe à la fenêtre, là, à gauche, J'ai lacrymo au final le camion c'est... Fait... Y'a un mec qui campe au dessus de notre... Ça nous pêche, ça nous pêche, Locke Je re-shield J'ai peur, j'ai peur Mais... Y'a sa copine quelque part, non Logiquement, oui. Viens, viens, Alors, il faut qu'on bouge, là on, on passe à droite, on passe à droite, viens, viens Votation Mec, c'est... le Lockeer non Dev errant, vas-y Non, vas non, mon ref, non Dev errant Plus que 5. Terminez la mission. Non, Loc Gagne, gagne pour moi, gagne pour moi Bien sûr, je vais gagner pour toi. Putain un lock. Ils t'ont volé ta fin de game, c'est chiant ah Mec en fait je pense, tu sais j'ai euh, grimpé sur le camion. Et ouais. Le camion était trop proche du mur et à mon avis c'est ce qui a créé le. La <rire> Il y a un monde où t'as raison. Ah mais t'inquiète. Hein, c'est Mon perso il s'est fait écrabouiller d'un coup et déverrant.